Président Luis Abinader, pas vini pour la paix de tout. Il passe l'ordre ensemble avec tout agent immigration. Kote yon croisé ensemble avec ancien sénateur Garcia Delva, Maril. Kote yon croisé ensemble avec ancien sénateur Roni Celeste, Maril. Kote yon croisé ensemble avec Tolbert Alexis, Maril. Mais. Pour qui ça? Abinader, passe vitesse après l'is qui te finit sautille à peu près M'bral explique ou. oh Oh oh, j'ouette la gâte net. Est-ce qu'on connaît l'is qui sautille à pas vrai l'is? Abinader te baila? L'is la corrigé par divers gros politiciens influents et hommes d'affaires influents haïtiens en République Dominicaine? Kose yo papi ti non peu haïtien. Ou. Bonjour, bonsoir tout le monde. Foukos ami et pas rentre la kayou pour yon l'autre édition spéciale. Frère Maxime Kapkoutem, bagay la vie pi plus compliqué toujours pour dirigeants haïtiens qui chargent bien en République dominicaine. L'IS qui te sorti dernièrement là, qui sanctionne plus pas cette dirigeant mêlé ensemble avec gang haïtien interdit au pile territoire dominicain Eh bien kounya y là agent immigration yo recevoir l'ordre moun sa yo côté au ta ensemble avec yo pas erreur sous territoire dominicain pas hésiter mettez code dans Pas pas la vinn pi compliqué jounen jodi a dirigeant dans pays d'haïti a quitté sans honte L'opre yon nom sénateur kou senateur Garcia Delva. Se nek ki bien en République Dominicaine. Charge bien papa ici. Nèk sa yon gon seri de Airbnb nan pays moun yo. Nèk sa yon gon vide l'argent nan pays moun yo. Nèk yon te kou grand planté. <té> Tchè la vis ou et si aller qui nan pas de sport di, ki qui décide devenir fortis business en Haïti depuis le parete gang neg, yo tord yo vide Etan diske yo mem, yo la tête, et tandis que yo même yo pas fon merde dans la coulacaille, mais yo allez investi kai voisin. Oui. Joune aujourd'hui, voisin poussé de yo metté au dehors, dit retoune dans parc là. Allez dans dépotoir, al distro là. On pays de réserves pour ken vacabo qui fin craser pays yo et puis yon vini pour yon vini bambilé la caillou. Pop haïtien. Et mi décision ça qui prend pour ou pour qui ça Les États-Unis et Canada sanctionner negyo donc pas mou aille pour yon sortir la yo, pou pour yo marcher tcha tcha, et puis, pour y rentrer aux États-Unis, illégal. <laughs> est ce qu'on vous comprenez ça, Mabdoula? Yon pas qu'à rentre illégal aux États-Unis. Eh bien, qui ça qui prend le passé, Kounia? Pas les que pays chaud, yon fin volume et sécurité. Ya. Yon fin volume et bien et stabilité. Ya. Donc, souvent ont toujours courir quitter le pays a, le caché à l'étranger, soit aux États-Unis. Soit Canada, soit en France, pour citer ça seulement. Quand hmm. e <laughs> on la triste et la frère Maxime Capcoutem, les États-Unis d'Amérique camper en quoi de faire. ne sont pas en canada de ne sont pas en Donc, deux pays qui ne sont pas en train ne sont pas en Mais, il y a des choses pour comprendre. Si les États-Unis ne sont pas en Canada dit pas venir nan niveau nèg te pays ya sou Jovenel Moïse jounen même yo même yo senti yo pas en sécurité nan insécurité yo a yo traverser en République Dominicaine pour y aller reposer parce que pays ya difficile Eh bien Canada dit que c'est comme ça bagay la yo pas de vini yo pa prale aux États-Unis sûrement yo tout al gonfler en République Dominicaine donc, dans le jour passé, le président Abinader ensemble avec le Premier ministre du Canada. Croisait, le croisé ensemble avec lui, il dit, il faut faire un nous de pour le pays d'Haïti, qui financer de choses, il faut tout un genre de choses, faut faire un de choses, il faut de militaire pour de choses, pays, faut de et pas oublier frère Maxime Capcoutem, n'est-ce pas ka voyager aller en Europe? Parce que actuellement là, pa de vol Haïti à la France. Donc, ou obligé passer par République Dominicaine. Est-ce qu'on comprend? C'est pas pour sans raison. Dernièrement, nous te ouais, ministre santé, te T'es puntakana, sous t'y chaises ou l'antli, cloutoupe, cloutoupe, cloutoupe, libre à le brosson santé en France. Donc, nan pays d'Haïti, pas ge santé pour ministre santé, est-ce qu'on comprend Donc, eh bien, République Dominicaine, Vin tourner un repos pour yo. Eh bien, s'entendez, c'est le grand dirigeant qui a parlé. Il yo passe passé un petit bagarre derrière. Donc, je vous dis, ah, n'importe côté vous avez croisé un samakio sous territoire dominicain, c'est mette le dans le Mais si vous ta essayé de passer dans l'importe e pour aller dans l'autre pays, vous a arrêté parce que vous avez sanctionné le territoire et non seulement ça tout, ou son menaces menace pour sécurité de République dominicaine. Quel honte, peuple haïtien! Non, quelle honte, bagay la triste, la djou? parce que à chaque fois, yon avez haïtien, quel que soit le pays, ah, Mse haïtien ça fait mal mais m cache dou son leçon pour dirigeant yo parce que yo sans honte yo salope trop parce que comment t'es qu'à comprendre pour prendre temps pour prendre sang pour le pays ou et puis ou aller investir dans l'autre pays ou penser farine a venir dans même sac toute journée non baga lagé pour les changer Comment on pensait ou fin craser pays ou fin gangsteriser vid des armes tout côté après ça ou ramasser paquet tout ou ramasser famille ou ou aller dans l'autre pays ensemble avec yo Et moun k'a viv dans le pays ça, ou pas respecte Et puis c'est moun sa encore ou besoin pour voter ou pour sénateur pour député pour un président pour vinn magistrat c'est quoi l'histoire Citoyen pas jouent rien dans monde. Mais fort malin réfléchi, si dirigeant dans l'autre pays a, te fait même gens ensemble avoir ou pas tapka lever famille ou pour mettre la caille jamais. Si Américain pas travail pour payer il eh bien journée jordia ou pas tapka à l'aise pour lever famille pas ou pour la caille. Lui journée jordia ou pas tapka à l'aise pour faire une grosse madame dans le pays d'Haïti après ça ou faire tout son capable et nous faire tout sacrifice pour madame ça pas accoucher dans le pays d'Haïti ou ça ici on pas fier nous pour petit haïtien ouais mais on dégage pour comment madame ça capable capable de traverser soit pour aller en France soit pour aller aux États-Unis d'Amérique pour l aller accoucher pour le frontier américain comment on sent tout en tant que dirigeant donc je j'en dis pas seulement où pour bloquer faut que madame ou tout retourner dans le pays d'Haïti parce que madame ou son madame crabe mais c'est madame son madame volé. Pas bon c'est ce seul politiciens qui vole. Madame yon volé tout papa ici. Parce que tout vole yo va voler c'est pour y alloquiper qui est? Pour y yes. non. Pour y petit nou non. Pour y paysan non. Mais yo prêt pour yon craser caisse l'état pour yo l'acheter gros caille mettre famille à l'étranger. Eh bien pétition en pral permet nous papa ici, traîner famille ça yo tourner venir dans la boue à tout. Pour que dans la bois pour y comprendre mal nèg fait nous parce que on souvent dit à chaque nègre qui réussit bon, bon femme qui campe derrière elle donc c'est là nous allons reconnaître madame à petite politicien nous yo faut nous connait qui bon femme qui de derrière Garcia Delva qui bon femme qui campait derrière sénateur Yuri la torture qui bon femme qui de derrière Ronnie Celestin. Parce <laughs> que ça Sayo réussi dans la vie. Mais peuple a ici l'autre bagay pour comprendre. <laughs> Selon dernière information qui arrivent à nous, c'est que l'ISA qui sortit, le <laughs> président Abinader fâché. Le président Abinader qui fâché pour qui ça, c'est parce que l'ISA a rédigé. Est-ce qu'on comprend? Ce n'est pas vrai l'ISA qui sortit l'ISLA corrige, même ensemble avec Budget Jovenel Moïse. Là. Et qui est-ce qui corrige l'ISLA C'est une série de politiciens, ensemble avec hommes d'affaires haïtiens, qui sont très, très influents en République dominicaine. Donc, Abinader, peuple haïtien, raté tir là, et non seulement ça, tout, il n'est pas fier de ce qu'il fait actuellement là. Mais attendez, comment yon liste fait sortir Canada, les États-Unis, Sanctionne Henri Seya. Yo sanctionne Mateli. Yo sanctionne Bidjo, Yo sanctionné Joslem Briver. Et puis, non, monsieur, ça yo, yo pas sorti dans l'isla. M'de kapab di se ti jéran la kou yo k sorti. Mais gros babin, sa yo, yo pas sorti dans l'isla, peu pas ici. Henri Seya, nous connaissons Henri Seya. Travail Henri Seya fait pour jeter Jovenel Moïse. Joslem Brivé, c'est lui-même qui finit de dépatcher la Jean Petro Caribe à l'alfe li Et Joslem Brivé, c'est chien la cou, oligarque dans le pays d'Haïti. Joseph Michel Matéli, c'est bambile le bambi dans Jean Petro Caribe Et puis, moun sa yon pas l'is, président Abinader, et puis, c'est quelques chose sous côté Ouais. Donc, ça, c'est trop là, mais chay la deye. Aye, il faut que vous soyez normalement et peuple haïtien les que nous te ça nous dit 1 1 correct parce que si dans tête notre c'est moun les états-unis à canada sanctionnés donc une série de noms qui pas dans l'islam, donc l'islam manqué. et mais qu'il président fait vient bien te corriger par une série de gros tontons politiciens influents haïtiens en république dominicaine gros homme d'affaires influents haïtiens en république dominicaine donc si que nous pas qu'à qu'on est homme d'affaires haïtien y a pas haïtien <laughs> eh bien Abinader qu'on est y pas gros homme d'affaires dans le pays d'Haïti nous nous les hommes d'affaires yo c'est sioli banné yo c'est Neg Chevekala Lou yo parce que c'est eux-mêmes qui gèrent maquette c'est eux qui gèrent son machine c'est eux tout côté c'est eux qui n'ont pas peuple haïtien eh bien en République Dominicaine c'est là homme d'affaires haïtien tête yo même il a fait l'argent à la traka pour la qu'à e, papa. Donc je gens dis à peu haïtien qui sa qui prend le passé pays d'Haïti faut m'expliquer ou? Là ke yon fin sanctionné monsieur sa yo. Yon pas qu'à traverser passer République Dominicaine pour y aller cacher quoi yo en Europe. Même Jean Gary Baudouin a fait les vols en Europe ma marrons. Mais quand pilotes, pilote, soit quitte en Haïti, soit quitte en République Dominicaine, donc il n'y a pas qu'à traverser pour rentrer en Europe. Il est obligé de dans le pays d'Haïti. Et vous connaissez, mais si vous habitué ensemble avec luxe, l'autre semaine, vous avez pris un petit vous avez pris un grippe. Dans le grippe, vous l'hôpital pris un dans le hôpital, vous avez La là, il y a Et là, il y a donc, imaginons do la saison cyclone qui est pour arriver. La saison cyclone qui est arriver, je comprends que chaque nèg qui pile par nos soleils sous la caille. Mais, la plite de à tomber, Depuis pas gagner une grosse catastrophe, l'État a toujours gagner courant disponible. Mais n'y a pas travail pour que Jovenel arrivent, faire ça, pour faire un dossier courant. C'est boule ou t'a boule machine c'est ou t'a boule. parce que ou t'a travail pour borsou. qui a touché 12 millions ou pas décidé pour ti peuple là même juis de courant l'état c'est pour toujours être dans fin ou dans blackout donc kounya là la, les la cyclones frappaient g'rater gaz ou pas cajoin courant kounya là ça va le passer <laughs> nous tout ap dans misère donc monsieur pral comprendre la souffrance là Mesdames, mademoiselles et messieurs, ça qui a passé à face, vous avez tapé chef Moïse. C'est vrai, c'est triste, mais c'est une grosse leçon. il avez pour yon. Ça ta dit nous, journée vous le youri sénateur, il a tortu, il a nou de production nationale. Non, joue ne sais qui promotion la promotion fait. C'est pour sécurité, il t'a fait promotion. Depuis même avant, Jovenel Moïse Moïse, il te dit nous, immédiatement, président tomber tombé, eh bien, il a mis sécurité publique sécurité alimentaire, sécurité économique, mais journée aujourd'hui a, you aujourd nan production nationale liée, peuple haïtien. Est-ce qu'on vous comprend quoi Journée dis c'est nan production nationale lié. Li pa nan dossier de sécurité, quand côté plan sécurité sénateur, n'a quitté sorte peuple haïtien. Journée aujourd'hui jodia, aujourd nous web bat tout politicien parce que 20, inventé. Il y a dossier sécuritaire. Je ne peux pas attendre la marche, regarder nous faire formation pour la sécurité pour le pays. Pas de bagaille comme ça. Mais l'abdou la c'est la production nationale. Mais production nationale, la faut comprendre, c'est celle-là même qui a accès ensemble avec l'argent. Est-ce que que a débarqué mal prêté l'argent Qui compte le C'est celle-là même qui est capable de maman le prêter sous nos maman pour combien de millions, pour combien de temps Est-ce que moi-même le nom capable comme si pour me débarquer dans l'ona pour me débarquer dans BNC pour mal prêter l'argent non non non non non peux pas une bagaille comme ça donc mesdames mademoiselles et messieurs là yo commencer malade yon comprendre nécessité pour te gagner l'hôpital dans pays ya. parce que à chaque fois nèg la besoin de régler causel nèg la ministre dans pays d'Haïti le directeur général les députés les sénateurs les flouple les pété les courir l'homme mande des sacs t'est passé oui pour raison de santé m'taloué, docteur docteur tout dirigeant dans pays d'Haïti à l'étranger docteur tout dirigeant dans pays d'Haïti à l'étranger donc euh, n'ajouka vini yo là semblé titi bra faire si ti même si titi dit même l'est malade il pas brai à l'hôpital là à la côte, garder vicieux, monsieur, ce pays d'Haïti, Bien que ait petite malade, il va pral l'hôpital là, mais, est-ce que politiciens, ont fait le confiance dans l'hôpital là? Et chat à chat, à la vous l'avez qu'à Pays ça, pour le passer en bas, mes dirigeants. Donc, mesdames, mademoiselles et messieurs, yon même, yon capable résistant, mais, traînez madame, y'a, traîner petit, yon, qui pas dans le système ça. Qui pas qu'on dossier pour boire, pour grippe. Qui pas qu'on ne dossier bou pou boue pour si te poupoua faire fe mal Debi yo floup yo gon la fiev yo pou yo kouri l'hôpital Parce que l'hôpital disponible pou yo à l'étranger Donc, trené yo vini nan pays d'Aïti Eh bien, kounya la la petite la malade Ou ap dim nan l'hôpital ou pral menel Nan l'hôpital général Ou pral trouvé, trop fatral pa équipé Kade non limo, etc. sale Ave di, se malade ou pral augmenter son maladie les sains qui quittent de salope. Des femmes qu'on a posé tête moi question. Est-ce que les dirigeants y ont voyagé? Y ont pas ouais comment pays fonctionnait? C'est pas ouais non y pas ouais ici. C'est volé. C'est vicieux vicieux comme ça oui. Ou ils viennent dans pays ouais comment système marchait? Ouais comment l'État arrange le? Où est comment, eh bien, yon mette principe dans tout boite yon pour moun paye taxes et pour yon service normalement? Dans le pays d'Aïti, c'est dirigeant yon même, peu haïtien ici, qui crase l'institution avant. Donc, mesdames, mademoiselles et messieurs, lèk yon retourne dans le pays d'Haïti, madame yon petit yon retourne dans le pays d'Aïti, ou kon sa le pral passe? Pour yon a l'oblige tout ce qu'il y yo, pour yon Battre ensemble avec oligak yo. là, pral gen l'oblige bataille dans le pays. Parce que oligak qui te ba ou pour te boule, pour te couper oute, pour l'hôpital pas <laughs> de fête là. Jou jodi a fojou en l'hôpital, ou pral qu'on pas de face bon sou. Kande sa jovenel Moïse fène négio. Oligak qui te bon l'argent pour pas de jambes de courant dans le pays, ou pral oblige en facile parce que faut piti tout jouen courant pour que l'on capable étudier Oligak qui te en quoi qui pas de vle professeur touche ou tap travail pou liya, et eh bien kounya la ou pral en facile parce que faut piti tout à l'école. Faut piti tout jouen professeur, c'est soit yon ou bien l'autre, c'est soit l'touye nous tout ou bien nous tout C'est ça qui pral passe, passer. Oui. Oligak qui t'est empêché route fête parce que contrat t'est coupé. L'étape fait kilomètre toute 1,5 millions million. mille Je pour petit tout aller l'école pour le rivaler. Faut qu'une route Eh bien qui sa qui pral passe, ou pral oblige camp en face Oligak qui te camp en quoi? Qui pas payer la douane? <laughs> Et bien, je vous dis, vous prenez le camp en face li, parce que la police touche. Oligak qui t'es camp en croix, qui était monté fantôme 609, ou même ou t'es servi comme esclave volontaire, chou, bouclier système, ou vous avez marché, tué, crasé, déstabilisé toute institution. Donc, ou prenez besoin de sécurité parce que vous petit ou capable de sortir pour l'aller, l'école et puis pour l'entrée, pour madame ou capable de s'y normalement. Et bien, vous prenez le camper en face. Li. Pral kouri nan pays d'Aiti, pral et frenseur bien aimé. Donc, pour oligark ou tap krezz ou tap brise ou pas de vle crédit à tes plats fête là, ou pral oblige comme en France. Parce que ça, pour le madame ou vini par Borisit, c'est pour ti kobl. Il pral prete la banque ou même ou pap ka ale pour voir comment l'on te capable de faire business pour nous manger. Ou pral comme en France li. Donc, mesdames, mademoiselles et messieurs, c'est parce que nous baillons trois côtés qui font un mettez-nous dehors comme ça. Nous pas kaka pas, pas bonje pour, pour manger pomme pourri. Donc, je ne dis à à gauche, yon sanctionné à droite, yon sanctionné devant. Qui côté va après C'est dans le pays d'Haïti parce que c'est li gen. yon gay. pas gon l'autre côté au ka aller. Mais pendant vous débat dans le pays d'Haïti, pas blie. qui habitué boisé, toujours boisé n'est pas étonnant chaque négicario sa yo, ou sanctionné eh bien où est-on en tête on bas gang carrément A yo tout konne connaît l'autre gentil gang l'autre gentil groupe gang donc on y a bralé bataille donc nous même c'est pour nous mettre nous soubrinzing nous pas de question oui nous pardonner et puis c'est fini non pas oublier les ouais mangé ensemble avec Jab ou suppose Kimber qui yon long Ay, yo, pasko, pakon, a effondré parce qu'on par contre à qui moment yo pral pas son mauvais coup à qui moment il y a financement avec nous? Parce que lorsque c'est esclave, quitter esclave pour venir passer dans état civil c'est pour une cause qui est facile. nek que ça fait nous un pile, un pile mal. journée jodi dis à peu ici, c'est triste c'est grave. Pour regarder champ que il y a voyé tous les gens que sorti tout le monde a parlé des dirigeants nous, des sénateurs nous, des députés nous côté respect kote côté honneur côté kote fierté pour haïtienm donc nous genye possibilité nan men pou pour nou bay vicieux sa une leçon si nou pa une leçon an kounya Mbakache kache di nou pi devan le katwa ta pou nou parce que ou crase pays ou pa gen peyi pa gen bandi pa gen qui pa gen volè mais gros bon série des dirigeants dans l'autre pays là ils l'autre pays pour vin faire pays par la pi belle mais dans pays d'Haïti peuple pa haïtien dirigeant de ces pays là oui au finance ensemble l'autre la pas honte yo kob pour faire out, ils vole kob out la. La l'investi là en République dominicaine comme pour faire l'hôpital pour paysan capable une soin santé ils volaient comme là là fait caïen en République dominicaine Yobali pour pouke li construit place. centre professionnel. Li vole l'argent. La l'achete la gros kaye à l'étranger. Joune jodia. L'argent sa. Ou te volé, c'est pour rani la pso ti nan toune. Ou ap gade kaye la. Ou ap viré kittel. Kote wap toune nan trou fatra. Ou hm. ap gade bel AirBnB Elektricité bi. 24 sou 24. A vrai? Mais wap vire kite l kote wap tourné nan tout fatra wap gade bel business ni tay gen nan pey moun yo bel club ti femme jeune n'est-ce pas gros amis mais wap vire qui kote wap tourné nan tout fatra nou propre ban ti on chime. Pe pa haïtien nou pa ka ban dirijan pigeon m'a konnen sou kon gade mouvement pigeon Pijon la, poupou pou la, et puis le ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, eh, ti, l'apne toi e pli Yop fè kol bel. li devant mi wa, et puis men poupou pou wa. Se dirigeant haïtien yo, Son paket band si yon grand men yo ye, la ka sale sal pa se pentidan. Yo pa balé. yo kraze, Depuis yo fin mette yo, frais et puis yo floupe depuis yo nan la ri, oh oh, <laughs> yo se sel mette seye. Ou à grand dépenser pour pas passer, dirigeant haïtien. Lors débarque nos dans club en République Dominicaine, yo avez un ancien ministre haïtien qui a débarqué. Un ancien sénateur qui hein, a débarqué peuple haïtien, c'est quelque chose. Ce <laughs> n'est pas si cause c'est gros bouteille. Quand vous ou un ou un Serveur, se c'est sous des pieds militaires parce que vous série de têtes qui prennent le tombé. Ce n'est pas si cause qui pitié, c'est gros bouteille peuple gro haïtien. Godot la vette. <laughs> c'est ça qui fait. Là, yon a pris un club. Goun jan yon akeyo. Yon pense yon se mette seye. Yon pense yon important. Non, non, non, non. Yon a volé. Ou va vesti dans l'autre pays. C'est ça qui fait que. Kay en République Dominicaine. Makle ansama veu. Nan niveau vol vin chè. Joun jodia. Li pat chè kon sa. Mais c'est haïtien qui veut vin chè. Parce que jan ou vide la kayo. Hein. Donc. <laughs> Gon seri de kaye nou kite nan pey d'Aïti. Gon seri de kaye nou l'reteladan yo franchement bagay la gaz. Imagino l'Etat prenne disposition li kon suon seri de kaye pou moun ki pi mal. Yo ka paye 5 000. Yo ka paye 10 000 peso. Nou même nou envahi nan bloc la. Komye kob yo pral fe nou pey sa yo 20 à 30 000 peso par mois. Nous ton kote sa dirigean nou yo pat ka nan pey d'Aïti. Mais non. Peu ici yo a volé comme dans pays a, aller République Dominicaine. Journée jodia, ou fin construit pour yo. Et si te te soume yo, nan jou pas si si au pas ici, ou capable rappeler ou déclaration magistrat Santiago a te fait. Il e dit pas besoin entrepreneur ici encore. Adje la vie ça ou. Ça te gros problème. Mais nous pas comprendre. Parce que nous gont pa ket ban dirigeants si yon grand chemin. Parce premier côté qui pour pouvoir c'est la caillou ça arrive pendant sortie sorti et pour sale ou non travail ou sale nous connaissons les entre la caillou waouh ou respirions les qui pur mais dans pays d'Haïti dirigeant Pété Kouri là investit dans l'autre côté la le fait le bel l'autre côté pour le montrer qu'elle pas nan niveau l'autre side tête graine pareilier pour la zoom a bien passé qui bien passé pendant la caillou plein facteur de from kon ap gade jen a ap danse Jen a ap kale koyon nan lot pey M kon nou ont ou pep Pa ici Mou ont ou y Pase m ap gade eta pey d'Aïti Pajam ge nouvel pozitif de pey ya pi kounya la pou ma pren plezim nan lot pey A kwa bon? A kwa bon pou ma pren plezim Pou ma fe grandepans Ma montre m se bos bos ki sa Pou nan m nan fatra Padam se haïtien gang tout kote se aide yop mande pou vin touye gang. Tout jour ne organisation ap an ba, ramase manje tout kote sou la terre nou pa kon sak gen la deyo, si ap touye nou apre 5 ans, apre 10 ans, pou bay moun ki nan misek nan gangou, et puis mou même ma bien passe, bien passe ki bon. Map exibe, exibe ki sa. Exibe ki sa. Mge sentiment. Mpa ont si yon grand chime m'a déplacé, m'kite quitté la caïme, m'a balai. et puis m'rive les voisin pour montrer le nan ki niveau comme propre papa haïtien, mais del balé, mais del Oui, voilà, c'est à gauche, c'est à... toujours comme ça. Nous grand dans l'autre pays, mais pays pas nous même ça qui passé. Ou à regarder en République Dominicaine, papa haïtien façon que chaque magistrat arrangé au moins deux fois par semaine, yon passe yon ramasse fatra. Jean, Caillot construit, pas oublier papa ici, pays parfait sans adresse avec sans monnaie. un pays qui de monnaie, qui pas adresse, eh bien, ça pas pays. Est-ce que le pays d'Aïtien adresse non est-ce que Haïti monnaie non, nous éliminer Good Noël, éliminer 25 nous éliminer 50 cob. Nous penser le bon pour nous. <laughs> bon les États-Unis grande puissance, ont toujours des centimes là kay ils Nous éliminé. éliminer. Nous pas comprendre ça parce que nous pas de temps pour nous gérer dossier la nous, nous mais nous cho pour nous investir dans l'autre pays. Ben dirigeant pigeon, jounen jodi il y a correspond ensemble avec nous, y a fait main qui était salope dans la vie deux fois par semaine machine passée pour prendre fatra moun qui rete dans appartement et bien yo descendent espace qui réservé pour mettre fatra moun qui rete dans la peuple et bien espace dans la villa pour que yon mette fatra machine passée li prend fatra mais dans le pays d'Aïti, frère, c'est bien aimé. <laughs> na la bataille contre le président, nous mettons 10 dans la machine qui pour ramasser fatra. Les qui sont responsables pour passer pour fatra, et bien ça qui pourra le passer, les gens qui mettait gaz dans la machine, il y aller le gaz à la l'autre côté. Et nous tout tous les L'autre l'abdou, ramasser maintenant, fatra, si c'est quoi l'histoire? Pour président Et bien, elle, elle a tellement loin, où une une là, a Ma, elle de loin la... ou joué sénateur ici. haïtien pour vider non Parlement Pour qui ça? Pour déstabiliser un homme qui dans pays. Et puis je dis, mes pays, sanctionné, haïtien, vous dit, vous avez dit, vous avez dit, vous et dossier yo et yo participer tout dans touyer Jovenel Moïse bien que la République Dominicaine complice tout dans président parce que c'est sous territoire là mais c'est n'était passé mais pour me n'était passé sous territoire dominicain donc c'est dominicain qui te mette tête yo ensemble avec haïtien pour que vous te tout le Jovenel Moïse en dedans chambre la caillit magistrat concentré pour que commune une capable propre mais papa ici yo préféré investir la gang chaque riel ou passe son groupe gang comment on ta vle pour magistrat port prince pas gang à <cười> pour la comment pou on ta vle pour magistrat porte prince pas gang comment on ta pour commissaire port prince droite comment le le passer pour le droite là ou magistrat commune port-au-prince chaque côté passe passe son groupe gang et puis magistrat pas gang comment faire le gang eh? Dans la coupe de presse, chaque côté passe, dans chaque cas de son gougan, et vous voulez commissaire à droite. Comment commissaire ça pral fait droite? À qui est-ce qui pral fait droite? Ou dans la cité soleil, vous voulez magistrat ça droite? Comment <laughs> magistrat ça pral fait droite? Bon Je petit vous pour me comprendre. Comment magistrat pral fait droite? Avec pile bandit qui est dans la zone. Je vais vous dire citoyen qui tape saute si porte prince Et puis, il ap entré à Caillet. Il est dans zone Cité-Soleil, il n'est pas Et puis, gonneg qui fait signal, il dit le machine. Mais nan moment où il a kidnappé les gens, il s'est pouruil qui a tête tournée. Il a cassé tête tournée, il La il a il il l'entrée, non, commissariat, Cité-Soleil. Nèg prend pren moto et il li. Vous rentré dans le commissariat. Entré yo rentré dans commissariat. Bondie andi nèg la comme ça. Ou doit penser parce que ou vinn la mbaka fann tête ou mak gaé Devant policier oui. Monsieur fait oh. Mais ça que passé monsieur saisi. Se Devant policier oui, il fait déclaration. Et policier kap di, monsieur, calmou, calmou. Mou nan kap a dit non mon cher calme. calmo mon n' cap pas conn passer dans zone là li pas conn comment ayo ye hein les policiers papa j'cap dit calme <laughs> hey! Et kounya là après sa fin fête le hmm. dit chef là ou m'a t'aller kounya élément de police mais pour qui ça nous pas tout arrêter monsieur assez monsieur pas ka venir l'entrée non commissariat pour dire la gaille 7 il dit non, c'est monsieur qui gère le bloc là, et monsieur qui chef bloc là. La. <laughs> Est-ce que tu comprends? Eh, pour monsieur sorti dans commissariat, so, pour le passer, pour l'aller, il dit il y a un bagan qui le bras, il y a seulement 1000 gouttes. Donc, papa, ici, il y a un peu il y a un peu monsieur, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a il y a un peu de est-ce qu'on comprend? Attends, est-ce que magistrat n'en bloc ça? Kabon <laughs> <Carbon> moun net? <laughs> non, nous rete, n'ap finance gang. Nous rete, n'ap joua gang, n'ap krasé pays nous. Nous pas foun mette dans pays nou. Des fois, une seri de sénateurs, gèon seri de députés. Mais mou bon toilette yon gen la kaye non? Nan pays d'Aïti. Ou qui pou mene la kaye ou haïtien? isien? Oh, son casquette chinois. Gèkon t'o rive sa, mais wap ren wap renpe pou rive kaye sénateurs sa. We. Et tandis qu'en République dominicaine, y a une série de buildings Mais l'on a... Je ne veux pas on a gardé les bâtiments, on a viré, on a ramassé les paquets, on a tourné dans les petits cousins. On quitté les dirigeants si on grands chimèmes. On a traqué la vie avec la tête, papa. Nous arrivons dans un moment où nous cherchons à investir, c'est que pays pour l'investir. Si nous sommes c'est vite, Que qu'on n'a pas de plaisir, nous avons pour vendre mais sans crédit. Nous de la richesse, la donne. Richesse, grand volé au pas de cap à fin dévasté. Nous avons une misère pour madame. Des hommes, nous nous ah oui, nous avons une belle plage, comme ça nous avons quelques villes, nous Nos plein trésors et au tout dépanché. Nous avons plein de calmes, comme ça nous avons des conditions, nous avons acheté quelques salades, bon faut avons présenter présenté. Balaya plein de saloperies, saloperies pour tout ça monde qui a acheté. Nous plein de saloperies, saloperies pour tout ça monde qui a Des DCPV plein de saloperies, saloperies pour tout ça monde qui a Vimati plein de c'est un peu le pour que ça ne te déhaîte, pour que tu capitaliste, liste, liste. Ça fait même bien où l'état ne vannes pas vendre, ou pas trouver ça triste, triste, triste. Mais le pour manger, on dandre, et, ou, pas il faut que pour mettre manger en donne, d'ailleurs, pas non, c'est au En c'est au fenba non, c'est au Fait l'autre, nous n'appuie, non, fait l'autre nation, peut décacher dans le figuino. Qu'on y a une soupe gaz, à son décision, et plein l'autre sale. Soule à chef, fait poser une question, là on a plein Salopi, dérissoir, pour ton sacré acheté. Déjà il plein salopie, salopie, dérissoit pour ton sacré acheté. Dans la douane plein salopie, salopie, deris soir, pour ton sacré acheté. Il m'a dit plein salopie, salopie, dérissoit, pour ton sacré acheté. Eh, salopie, salopie.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 D'ailleurs yo que non, non. nation yo, yo au dans En Encore une fois, c'est oui, eh, au yeah, salopi, salopi, dévizoi, plus fort, nah. salopi, eh, salopi, yeah, salopi, salopi, salopi, salopi, salopi, salopi, salopi, salopi, encore salopi, salopi, salopi, salopi, salopi, salopi, salopi, salopi, salopi, salopi, salopi, Salopi, salopi dérisoire. François Mkapkoutem, bienvenue dans Insolite nous pour jouer aujourd'hui. Donc, hier, nous avons eu la chance de présenter Insolite ça. <laughs> Merci avec chaque fanatique qui te commenter par vous. Ça te fait nous plaisir. Dame ça qui mette Timayou le souli, madame qui est lié. C'est wa bébé, abaissetrier. Quand là qui ça baisser trier la ge madame na My boyfriend is a pig. A avait dit ménage ou son cochon, pas vrai Elle avait dit madame cochon. À <laughs> la traque pour te papa. Image ça ouab là, papa isien. eh bien monsieur ça, madame ni. Bouillon de l'eau chaude vide sous lui. Parce que, li achete yon iPhone Pro Max 13 pour menage li, et tandis que ti madame vous gonti yo yo kana. Monsieur Donc, ou kapabwe, malére apodjab pe di tout dou li. Aïti hey, madame pas pagi mon téléphone, et puis ou apachete ba y menage. Monsieur foun ou pas konsa? sa. Li pa bon comme ça ne pouvons pas continuer comme ça. C'est hein? pas bon. ou va pa pas gagner madame on ou pas faire belle ou pas bel, pa faire rien pour lui et pour une petite femme d'avoir bien occupé. On y regarde qui sont tombés. C'est fille à papa haïtien, Calvin, vin de palme. Ça passer dans pays Cameroun. E et puis qu'il y a là, il portait l'argent pour monsieur. Monsieur comptait l'argent, là la l'acheter iPhone pour les femme étant en disqué il m'a mis dans il iphone comment fi a de découvrir ça c'est pendant la lavé pour monsieur et puis dans poche la loi fiche là elle a crelé les devin dans La là fiche là dans poche monsieur prend fiche là bon dame, de nos jours mesdames yo pas de temps pour que yo lave avec son mari yo euh, même poche yon pas fouye, mais toujours gen femme qui fait genre de pratique ça. Yo fouye poche garçon avant même, fouye poche pantalon, poche chemise avant même yon fouiller de l'eau. Même si c'est une machine à laver. Eh bien, dame nan joué une fiche là bon dieu pour Lilcon li. Li oua son iPhone 13 Pro Max qui achete frezise. Eh bien, li fin preu fiche la, li pa koui al fait action non li mène investigation Li wè neg la pa ge nef, et eh bien freze se bine. Li kouase ensemble avec ti femme, avec bel téléphone nan men, ap les le ap tire prensou li, i pa danyen. Et eh bien rentre le rentre la kay, li mande neg nan kobli te sot van ve de pal pou li, pou ke li prete l'ade. Neg la dil non, que jan pa la anko, parce que li tach ton bagay ensemble avec li pa di neg rien les gens font reposer les paysans, les prennent le chaud, les vide sous garçon. Donc, monsieur a soin de l'hôpital actuellement là, tandis que madame nan de yébaou. En tout cas, monsieur, c'est important, très très important, pour nous prendre soin madame. Nou. Parce que, ça qui compte triste dans la vie, pendant que vous prend soin ça de vous acheter gros bagages chers pour lui. Mais quand elle quand en de se c'est la caille. Elle souvent de c'est qu'elle est en train de se de se faire. de qui de se donc, on y a là, la, la dégager, le pouvoir à pas pour parler le mal, râler mon saure chire chirer mon soudra, pour voir comment il est capable de coller dans des yeux pour pas saler tout en dedans? Et pour l'e et l'e que pour laver ça, la yo ça qui konn passait, pas ici, c'est y fait ils ici qu'on cherchait pour le mettre trempé dans l'eau avant pour le mettre bout twell, sa, ouk, so, tiyan, ba, de toile ça qui sorti en bas d'ailleurs parce qu'il assez l'argent pour la pou l'acheter la, pile mistoline pile bagaille senti pour le mettre dans radio allez voir pour le d'acheter da, mettez dans mettre dans d'ailleurs messieurs prenez soin madame nous soin madame nou. Yon femme qui choisit de se en ensemble avant. femme qui choisit de en battre malgré ou te d'achirer. les chire le une femme le ou fait un beau travail. Il sou a dal femme chire a fait femme ça. Se pas femme nan pour changer mais se la vie fia pou changer. ou ka regret a y a Aïe, tu fait fait mais tirer, mais puis femme à 7, élément, tu as 18 ans, tu as fait un club, tu Donc, là, tu as marié au papa ici, papa, j'ai nommé, coupons-moi, je nom nan mo Bali. Il e dit, mais fais jour, pas, on l'a là. E il m'avait fait faire un petit femme, là, il a fait un petit mise, il a planté des t-shirts, il a planté des t-shirts. Donc, on a avec madame, mille lettres devant, et puis il m'a mi mis un sac sous tête, il a planté des t ils auraient dit, ils auraient dit, ils auraient dit, dit ensemble, ils bat battu ensemble, ils auraient trois petites. Femme n'a pas de maille, de pomme de terre sous tête, Aller dans marché. Lève tes petits. Quand tes petits dans l'âge pour aller dans université papa ici, mon Dieu pourrait faire seulement trois. Eh bien, bon belle Kaï fait dans la commune quoi des bouquets. Là, au fin fait faire Kaï dans la commune quoi des bouquets. Comment est-ce que donné Fia à Paiget, petit encore, il dit ah gon série de sacrifices m te konn fè m fè sacrifice sa yo encore parce que m ti moun piti donc on y a là pour que moi capable porter provision pou ti moun yo en bas et bien sa ki pral fè pendant yo nan kay la moi même m'a fait Sarah m'a monter descend m'a pas acheter en province al vendre en bas con ça et bien m'a capable voyager sou yo ou comme ça garçon an dit et tamo local rete port-au-prince est-ce que vous entendez il dit, il y est-ce qu'on a été dans belle bel cas, Port-au-Prince? Ou est-ce qu'on a oublié? Comment qu'on a été dans le sac chou? Comment a glissé dans la boue? Comment qu'on a tombé sous le monde? Comment qu'on a été en bas sac? Sacrifice qui fait le mari saint Il n'a pas été long en place de la maison pour que se là Il comprend la situation. Il camp comprend pas pour nous faire ça. Mais pendant qu'on fin gagnant au lieu qu'on y a là ou dit chéri eh bien n'a fait ti cob ou pour l'hôpital ou pour faire sport pour prendre soin santé ou pour prendre soin peau parce que me voulez madame moins belle mon dit et ta mort là est-ce qu'on a fait tel bagage est-ce qu'on a été tel côté ouais ça même la nati a kalo les c'est pas seulement de l'eau chaud la vie des sous monsieur conseil moi pour nous aujourd'hui a prend soin madame nous tendez c'est extrêmement important Yon femme qui passe misère ensemble avant, yon femme qui te comprend nous, qui accepte de ensemble avant, les côtés gon sel boxe, c'est pas pendant ou à mettre chè cher pour changer, mais c'est la vie femme n'a pour changer. Moi, tout merci parce qu'on a suivi avec attention, merci pour fidélité ou à patient sous. Moi, prenez ma kite ou n'embra pas pour manger parce que c'est lui-même celle qui capable de protéger ou, bah, ou la vie avec la santé. Bonjour, bonsoir tout le monde, non pas moi, c'est Foucault et n'a pas dans l'autre vidéo. Au revoir, à la prochaine.